Bonjour à tous! Bonjour à vous! Cette année avec Brigitte, nous allons vous présenter les, des effets les plus forts les uns que les autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais te présenter un effet que je n'ai jamais fait, oui. que tu n'as jamais vu, mm -hmm. à l'aide d'un magnifique jeu de cartes de Shimling. C'est les Noques. Vous les connaissez les Noques? Elles ouais, sont magnifiques. Eh hein. oui, ils sont belles, celles là Alors, les dos sont magnifiques, bon, elles sont rouges avec des liserés noirs, mais les faces sont classiques. Mais elles glissent super bien, franchement. Et elles sont très jolies. J'avoue que. Elle elles plaisent hein Elles sont magnifiques. D'accord. Oui, j'ai oui besoin de deux personnes. Oui. Le problème, oui. c'est que tu es toute seule. Bah oui. Et comme moi, je ne peux pas participer, ah, bah, tu bah, vas bah, jouer le rôle de deux personnes. D'accord. Tu touches moi, une je carte. Essayer, hein. Tu touches une carte. Allez. Celle-ci. Celle-ci. D'accord. Alors, je te la montre. Ouais. Je vous la montre. Comme ça, vous êtes trois. Enfin, deux. À mémoriser la carte d'accord euh, je vais laisser la carte dans le jeu ouais. on s'en fiche je vais te demandais de retoucher une carte mmh. tu veux pas changer celle-là non. plutôt non non si <rire> tu la mémorises ouais vous la mémorisez c'est bien très bien hum, moi je pense que dans ce jeu mes cartes préférées vont pouvoir retrouver sa carte ah ouais t'as des cartes préférées toi j'ai des cartes qui sont des chercheurs. Ah! Je te les jamais, je, je te les ai jamais présentées, il me semble. Euh, à ma mémoire, non. Non? Ok, mais simplement, ils sont un peu feignants. Et pour les appeler, il faut faire ça et puis faire. Ah ouais? Ah, il y en a un qui est remonté. Deuxième. Troisième. Et le quatrième, par contre, lui, il m'inquiète. Allez. Ça y est. Le quatrième est remonté. Ah ouais? Et d'après toi, c'est quoi comme, comme carte? Il y en a plein. Tu vois pas Valet, roi... Je pense que c'est des hommes. Chercheurs, tu dit chercheuse. Soit valet ou roi. Bonne déduction, c'est ça. Euh, eh bien, je te présente. Mes valets. J'avais euh, Mes rois. J'avais raison. <rire> <rire> mes rois. Oui, c'est les rois. C'est les rois euh, qui vont essayer de rechercher, de retrouver tes cartes. Ah ouais. Alors pour cela, je vais étaler le jeu. Voilà. Vas-y. Comme une route, un chemin. Ouais. Et je vais les envoyer. Euh, ben retrouver tes cartes. Quoi. Ah ouais. Mais j'ai un souci quand même parce que tu as choisi que deux cartes, c'est ça Ouais. Oui, mais quatre chasseurs pour deux cartes, ça fait un peu trop. Oui, c'est sûr. Ce que je te propose, pour faire simple, le roi de pique, je vais le laisser là. Ouais. Et puis, euh, ben, le roi de trèfle aussi. Oui, Parce qu'au final, j'ai besoin que de deux cartes pour retrouver ta carte. Tes cartes. J'ai besoin du roi de cœur, ouais. d'accord Et j'ai besoin du roi de carreau. Bah oui. Et pour retrouver tes cartes, c'est très simple. Il suffit de les prendre comme ceci. Mmh. De passer lentement, je ne sais pas si on voit bien, au-dessus du jeu. Une fois, deux fois. Il me semble qu'ici, il y a quelque chose. Non. Regarde. Mais comment c'est arrivé, ça Roi de cœur, roi de carreau. Oui. Retrouver tes deux cartes. Tu t'en souviens ou pas Vous vous en souvenez des cartes Oui. Regardez. La première, c'était... Un roi Non, ça peut pas être un roi. Non. Bah, un roi aussi. Oui. Bah, on se retrouve avec les quatre chercheurs. Mais ils se sont trompés, non Non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai pris que deux chercheurs pour retrouver... Mais oui. Ah Non, ils n'ont pas fait ça, quand même. Mais non, c'est sérieux. fait c'est mes deux cartes, ça. Bah, 5 de pique. Oui, c'est ça 5 de pique. Tout à fait. Et. Dame. Dame, oui, dame Dame de pique <rire> J'avoue. Voilà. Ah bah alors, je suis estomaquée, mais c'est. Bah ils m'ont et... fait un tour de passe-passe, là. Bah et oui, ils ont voulu te jouer un tour, à mon avis. C'est fort, hein. J'avoue. Ça t'a plu Magnifique tour Franchement... Super euh... On a dit qu'on ferait des tours assez forts. Euh, le, les uns les plus que les autres. J'avoue que celui-là, euh... il m'a... J'en reviens toujours pas C'est ouais. vrai, il t'a plu Ah ouais, il m'a plu Bon Bah écoutez, si ça vous a plu aussi, je vous invite à la prochaine vidéo avec Brigitte et pendant ce temps-là, travaillez bien Allez, bye bye Au revoir mmh.